Vous savez quel jour on est. Hein. Aujourd'hui, c'est la sortie de SNK saison 4 partie 2, et pour l'occasion, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous poster une vidéo SNK. À la manière des jeux de rôle qu'on a l'habitude de voir dans les UHC ces derniers temps, donc loup-garou, villageois, cette fois-ci, c'est les titans qui vont se battre contre les soldats. On a aussi un troisième camp qui s'appelle le camp des shifters, un groupe de six survivants tueurs hyper énervés qui vont essayer, bien évidemment, de décimer tout le monde. Pour nous aider dans notre quête, tous les joueurs reçoivent un arc tridimensionnel. C'est l'équipement que les soldats utilisent dans l'animé SNK. Vous les connaissez, ils se baladent de maison en maison, d'arbre en arbre, c'est vachement beau. Et ben on a à peu près la même chose sur Minecraft. On a un arc qui nous permet de nous téléporter à l'endroit où la flèche tombe à n'importe quel moment de la partie. Attention, cet arc est utilisable pour les soldats, mais aussi les titans qui ne sont pas encore transformés, ou les shifters qui ne sont pas encore transformés. Le rôle que j'incarne aujourd'hui est le rôle de Kompon. Ah, je sais pas comment on dit son nom, hein. je suis désolé si quelqu'un peut m'aider, parce que je galère un peu. Pour vous expliquer, c'est un soldat du camp des soldats. C'est bien. Non, franchement, je suis faux, hein, c'est Captain Obvious aujourd'hui. Kompon définit. Oh, j'arrive pas à dire son prénom. Onia Onyakon... Onyakompon. Onyakon... Ah Ce rôle a deux pouvoirs, très simple. Son premier pouvoir est la commande slash AOT fuite, la possibilité de fuir avec tous les joueurs présents dans un rayon de 10 blocs autour de lui. Tous les joueurs seront téléportés au même endroit et c'est très important que vous vous en souvenez surtout dans cette partie. La deuxième possibilité est la TP, une commande qui TP tous les joueurs dans un rayon de 10 blocs sauf que cette fois-ci c'est à des endroits différents. Et c'est intéressant parce que la commande AOT fuite qui TP tout le monde sur le même endroit peut s'avérer utile dans le cas où on veut isoler un méchant qui est beaucoup trop fort en équipe pour essayer de le tuer tout seul. Et c'est de cette manière que je vais essayer de jouer aujourd'hui. La partie a déjà commencé au moment où vous regardez cette vidéo, mais c'est très important de le dire. Je vais lancer cette pièce et au moment où elle va atterrir les gars, directement ça va partir sur un montage épique. Oh le pauvre humain va vouloir. On s'en fout. l'huile, tu fais une source infinie quoi s'il te plaît Ok Attends t'as pris ton coup d'épée. Hein. Oh ils sont envolés Ah non <rire> <le débit>, hein. <rire> <rire> Viens là toi Viens là toi Viens là toi Tu veux que je te damasse <rire> Ah non mais y a l'eau ici en plus <rire> <rire> <rire> ah, là, là, là, là, oh, Attends ouais, je prends là, la bien, flèche, bien, je prends là, la, là, la là. flèche mais Je suis combien de fois là ah, <rire> Tu m'as boxé, je te jure, viens là! Oh le fou! Oh, t'es chaud! hein C'est pas moi qui t'ai poussé la deuxième fois, et c'est à cause de ça que t'as raté ton MLJ! Oh, mais le gland de Du coup, il m'a sauvé la vie celui qui m'a poussé la deuxième fois. Oh, j'ai chaud! hein Attends! Wesh, je crois t'as fait une putain wesh! Rien fait, moi! What? Salut! Moi, j'étais là-bas, moi! <rire> arrêtez, arrêtez, quoi arrêtez Par contre, là... attends, ils sont en train de parler, on est tous là! J'avoue, j'avoue, j'avoue, il se <rire> passe quoi là? Comment il est mort? Le Warhammer? Bah, en ouais. fait, Tony Island il l'a buté parce que euh, il l'a fait tomber. Oh, si vous non, voyez on, Tony, tuez-le! Tue tue tue tue tue tue tue tue si vous voyez Tony, tuez-le! Tue il a free le Warhammer! Tony? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Tony Montana? Bah, il était avec vous, mais il est parti là-bas, il s'appelle Innova. Non! C'est pas un petit méchant, genre, c'est un gros méchant. Un gros méchant loup. Mais du coup, il y a moyen que ce soit Gabi ou Eren Donc il y y aurait pu voler euh, sur lequel tu l'auras non Ouais c'est vrai Et je roule, je roule, roule, roule, roule dans les rues de ça. ma vie hein, hein, Tu choisis la chanson de place oui c'est vrai parce que t'es raciste Alors c'est quand, même... quand même la deuxième fois que tu me fais ça <rire> <rire> me dire, je crois, hein. Ouais voilà Putain mais t'es... <rire> Qu'est-ce est es tombé Ça What Mais mais bah bah tu vas te faire tout chat, bah attention bah bah Y bah bah bah Bichard bah bah bah bah Tony bah bah bah bah bah bah bah Tony Tony Quoi, mangé, pourquoi parce que t'as tué quelqu'un Raison brûle. tu as tué quelqu'un Tu as tué quelqu'un parce je... qu'il t'a poussé attends, Tu, tu m'égates de mourir Arrêtez mais arrêtez pas, de Mais, méchant, méchant, mais, mais, méchant, méchant. mais arêtez, arrêtez mais arrêtez Il est pas méchant Tony vient Je veux tout expliquer Le frérot a vu la feuille qui était derrière moi Oui je l'ai poussé moi même Mais on rigolait Non c'était pas pour rigoler le gars est, sûr, hein. est venu devant moi et <rire> tu vois, quand elle même, a poussé quoi. instantanément. C'est très bizarre. C'est une blague comme, bah comme ce que tout le monde a fait Oui, mais lui, c'était pas pour rigoler. T'as compris dans son coup de poing que c'était un coup de poing agressif Oui, clairement. Comment t'as pu comprendre ça Claire, Il était venu devant moi, ça se voyait dans son regard. Ah, parce qu'il t'a mis un coup de poing devant Oui. Ah, et bah, du coup, tu aurais préféré que ça vienne derrière. RLZM, maintenant, tu sais, la prochaine <rire> fois, quand c'est, il faut faire de derrière. Devant, ils veulent pas. Il m'a mal regardé. Mais, mais oui, il a dit, il m'a mal regardé. <rire> J'arrive pas à y croire Non tu mets de mon pour cette excuse de merde hein Oh en vrai j'aurais Il avait des yeux bleus. bleus Euh non il avait les yeux très noirs. Il euh, et et oh où non, est le problème bah, c est, c est... Tu, vois, tu vois le truc noni là avec les yeux rouges qui te.. Qui te ouais, euh, ouais. Voilà. Ouais ouais. Et bah, bah c'était ça. J'ai senti... Bah il avait les yeux noirs ou rouges Bah les deux. <rire> bah non non non pas les deux. C'est noir ou rouge. Bah les yeux noirs derrière et les yeux rouges non. devant. Falco Ah bah où il se fait tuer là-bas, ah. il se fait tuer là-bas, il se fait tuer là-bas. Oh, oh. là Allez les gars, on va fight il où Euh y avait Toshiro, euh... Ah. ah bah oh, c'est ça, pas, ça. Là on s'amuse hein. ah, là. Ah bah y avait Toshiro et Shade. Oh. Justement. Est il, là il, le Shade. Faux bichard. Là. il est, est au Shade. Il est au Shade. Vous l'avez tué bah, Il est au Shade. Vous l'avez tué il est là-bas Shade pour moi, il est là-bas Shade. Mais vous, vous étiez avec lui, vous étiez oui, avec lui Oui mais chef, il est méchant mais mais Et, et, et, et, et, et, et ah ouais, il a réussi à aller 2v1 Je me Allez 3, viens, Oula. Oula. Oula. Tuez-les Tuez-les Ils ont dit on Les deux là Dark Angel et The... Les gars, les gars, les gars, on 8 9, on est on, est on les... Ah, de de ils ah, sont mais ils sont en train de nous buter ouais, ah, bah, méchant, Vous dit, oh, vous, dites, on, vous dites vous fuyez donc bon, euh, voilà. non, non, non Non, non, non, c'est vrai. vrai non Et... Ok, bah au revoir. mais. Il était peut-être méchant, il était peut-être méchant. Hein. Peut-être, mais on sait pas, la Sacha était. Putain, les gens trop trop dans cette game, les gars, c'est injouable. Non. Sait... Euh, non, il avait pas de bot Mais non. Quoi Quoi Qu'est-ce qui se passe Ah oh Michel Oui Michel <rire> Je comprends, Oh rien. merde Eh c'est bon, j'ai tué, tué le cuirassé D'accord C'est Ah GG <rire> Bah non c'est 4, bas devant Ah C'est bon c'est ses oh ah. Peut-être solo, abattre, atrophié, Tetris rouge, le qui rouge, Pascal rouge Ah ouais ah. Oh, Ils sont quoi eux oh là, a pas. Bah de ah quel cache du coup C'est quoi ah vos méchants oh N-Wars, Ainova, Namiki. n Et puis moi, j'ai une amie. shit, la shit. Ah, quoi Qu'est-ce qu'il y a J'étais parti me attend, faire à manger, frère. C'est vrai J'ai fait du canard avec des patates, tu veux que je t'envoie une photo ou pas C'est bon, je te crois, je te crois. Mais c'est toi qui as sauté les. Je sais pas, frère, j'étais à ce On est trop, on est toujours trop, on est toujours trop. Vous faites quoi là Ouais, non, non, t'es pas. tu fais quoi Non, non, non, me j'ai fait du canard et des patates. Je te crois, je te crois, mais du coup, t'as tué quelqu'un entre temps Non, vraiment, vraiment, je revenir. Non, les gars, si on se un safe, on est dans la merde. Voilà, voilà! Il a dit voilà. Ah, il a dit voilà. Les gars, non, vraiment, vraiment, vraiment. Vous faites une connerie, vraiment, vous faites une connerie. Est-ce qu'on fait une terrible erreur? Terrible, terrible, terrible, terrible, Ah ouais, moi j'ai Arrêtez! Arrêtez! On est trop, on est trop, on est trop, on est trop. On est trop, Moi j'étais là. Il y a des tronçonnes derrière nous, mais c'est pas moi le méchant. Non, mais j'ai vu, gros, c'est pas possible là. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment, Capri. Venez, on arrête, venez on s'arrête, on discute. La diplomatie, la diplomatie. Mec, j'ai pas envie de faire d'erreur. Ils sont en train de se fight derrière, il y a eu des transfaux derrière vous. Oui, non, mais. Bon, ça vous, va, vous, vous, vous, est ça va. Couche, ils sont en train de crever. Mais... La vie, je suis pas méchant Oh non, ça l'a pas la fight C'est peut-être que j'ai dit. Ah non, c'est pas mais... B. oui, ouais. Oh, moi j'ai pas Non, mais arrêtez, je suis pas méchant, vraiment, j'ai pas envie de fight. J'ai envie de le croire, j'ai envie de le croire, j'ai envie de le croire, j'ai envie de croire. Je crois pas Il a tout les gars J'ai envie de le croire, j'ai envie de le croire. il a tué il a tué personne, laissez-moi, je veux pas vous fight Laissez-moi tranquille, mais. Ah euh, Le problème les gars euh, c'est Bah ah oui bah oui il, ben était là, méchant, là, il était non, méchant Il était giga méchant j'ai besoin de gap Il était bien. giga gars, méchant de aussi bien. Il se défendait trop bien mais oui on dirait moi Même cool. moi je me défends pas aussi bien mais, sir, comment tu savais que il était méchant Je savais pas Vas-y go flèche en haut En gros en gros les deux Les deux Oh, oh putain tu me fais trop peur toi En fait t en t en t en t en t les deux, au moment où on les a rejoints, ils les ont dit: cours, cours, cours, cours, cours. <rire> du coup, on a tué les deux, il y en a un qui oh était chez euh, toi. Oui, bah, je sais très bien, j'étais. Non, mais c'est pas à toi que je parle. Non, bah non, du coup, non tu le tue pas, as... as... le tue pas. C'est impossible, mais car je donc... connais les armines. Ouais. Bah, ouais. Je commence, commence aussi, bah oui, je connais, je connais les armines. Il a. Il a. Il a. Roux. Il a. Il là, Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Merde Ouais, là c'est Ouais. Ah, c est c est bien bien je là Les gars, les gars, allez, l'aide, les gars, les gars, les gars Dans ah. la merde, Tetris Attends, mais je qui moi oh, Détrice, derrière toi, Tetris Tetris tourne-toi A l'aide, à l'aide, à Oh non Ah Faut que tu viennes m'aider Vous êtes gentil, vous J'ai plus de gain, Dégâts, les gars, j'ai s'il vous plaît, j'ai un cœur à J'ai un cœur mais... non, non, il est mort comment Remontez go remontez <rire> Où en face Je suis là Est-ce que de j'ai des sub sur moi hey. Mais comment ça vous êtes encore 4 Mais comment ça vous êtes encore, ça, vous êtes encore beaucoup là Sur moi Ah oh, oui, on a qu'un oui, prix méchant Oui ça, ça, Je, je ça, suis reine ça. toute ma vie mais stop C'est quoi je... Ah merde je, je sais pas ce que t'étais un. Oh le, le, le singe! Oh. Oui. Bah non, Oui, il est méchant! Il est reine! Non, non, ils sont méchants! Ils sont méchants! Ils sont méchants! Il a -méchant. l'aide! A ah, l'aide! Il va faire bon, là, mais un mais Il est mort! Il Il Il est mort! Il euh, ouais, je sais, mais du coup, mon groupe est complètement con, du coup, c'est un peu chiant. Ouais. Du coup, Innova, Anwars et euh, Nabil, ah, les, ils sont. Les, les, euh, Pascal, il est Ouais, ouais, on sait ça. Anwars et euh, Innova, et son shifter, ils sont shifters, ils sont là-bas. Ok. Full Raze, et euh. euh ch sachez, chimie, il y a le Jean et il y a le en moi dedans. Mais genre, il euh, y a une top dedans et genre, ils m'ont attaqué moi, puisque ils croient que je suis méchant. Okay. ok, vous, vous, vous collez à, vous à dire moi dire non d'accord Vous collez à moi <rire> C'est... Attends il y a Ah pas... ok Il y a c'est ce que, que c'est pas, pas moi pas Quoi Quoi oui, C'était tous hein. là on ah ouais, ouais. Fait, hein là qu'on a tout Ok et eh bah ben, ce que je vous propose c'est que on... on se TP avec un shifter au même endroit Vas-y Oh vas mais mec mais Vas-y Dès qu'on fait... C'est pour ça que vous vous collez à moi Et euh, l'avantage c'est que On perdra un joueur par groupe Du coup on pourra faire des 3v3 il bah règne il règne bah ouais ouais je m'en bats les couilles. mais, mais un C'est un un un quoi, quoi il faut un raise ils sont... Ils sont... ils sont ils sont méchants en fait a un dj dans leur groupe en fait ils sont méchants ils sont méchants tu as dit que tu as dit tu as dit que tu tu avais Speeder. il y a tu il n'a pas tu es reine oui mais toi aussi tu es reine tu je suis tu es mais non mais tu es gabi plutôt mais les gars mais tu es gabi mais genre gabi elle est comment tu as dit que tu avais mais j'ai pas speed, j'ai jamais dit ça Bah tu as dit ça j'ai pas dit Non, non, non, laisse-le, laisse-le, laisse laisse-le, laisse-le Il m'a pas tué, j'avais un cœur J'avais un cœur, il m'a pas tué Je le tue pas Mais tu me boxe alors que je ne suis pas... Merci Il y avait marqué que t'étais Gabi quand même, frérot Oh la la... Ils sont méchants eux va pas Là, colle-toi, colle-toi, colle-toi, colle-toi Là, là, ok Mec, mec, c'est bon, c'est bon, c'est bon Je défonce A l'aide Oui, I Oh oui, oui Oui les gars Viens là là-bas <rire> On oh, le bat On oh, le, bat. Le, le bat Là là là là là Là ah, ah, bon, le le grave, grave, là Ah Nous sous-lève Allez Allez Il nous a quoi Ah vous voulez... C'est vrai y'a pas la lave ce C'est pas la lave Si elle est là le... pour nous Le, ch le charrette oh, est trop pété hein. Le charrette est trop pété Il est dans la sauce yep. hein ah si, je avec que. Oh merde, je avec qu'on a. Oh, c'est abusé ce mode de jeu, j'ai oublié. Ah non, il est pas. Il est pas charrette. Ah, what? Non, je suis tech, c'est voilà yes pas possible. Yes! Voilà! Yes! On a bien joué, on a ah bien oui, joué. Ah, mais c'est pour ça qu'après au début de game, il m'a dit Ah, je suis dans le groupe de break et y a, un... y a une top. Sashimi gentil. Ouais. Tout le reste c'est gentil, Capri, deux je sais sont pas. Gentils, du coup. Capri et Red. Euh, Tony H.M. vous avez confiance en lui ou Non, il est méchant, méchant, méchant. Ah, d'accord. Bah, depuis, euh... <rire> depuis le début. Lui. Bah, du coup, bah, je crois que. c'est méchant. méchant. On a tous les méchants, du coup. on a tué le mâchoire quoi. Après, ça valait le coup de se TP avec lui. Hein. Ouais, pour le mâchoire, oui. Franchement, j'ai bien joué. Je vous dis, collez-vous ouais, à, collez à moi dès que ouais, je l'ai ouais, vu, ouais, ouais. vu. Dès que je l'ai vu, vu ce TP, il était tout seul. J'ai fait exprès de TP. Donc, bah, du coup, vous il est sûrement anti dans le team. Ouais, ouais, il est méchant 100%. Il a tué devant moi un soldat donc. Dans une minute je peux fight. Ouais, oh, de toute façon on pourra tempo. Y'a personne là Ah, il est à droite. Qui Ils sont safe hein oh, euh, Ouais, ouais. Ok, c'est bon, ah, ah, bon. Ah, Alors les gars, euh. Ah, ah Gabi, Gabi là. Euh... Ouais, non, On est trop, on est trop. On est trop venus en ce gars. Ah, gars. Tu peux... ouais. te... Là Ouais, c'est mid là. Ils sont là, ils tous là, bon dieu, ils sont à 4. Mais pourquoi ils sont 5 Ils sont là, Mais. Oh ils sont en sur noir. Ouais, ça va, tranquille. On a mis pas le run fight. Vous avez pas le run fight, pas run Ah si, si, il est solo, il est solo. Il que touché un, il a go C'est du bordel c'est le ventre Non, il a arc, il a arc <rire> Oh <rire> oh, bichard, ça va Allez, toi Bon t'inquiète, moi je peux me barrer, hein. Moi aussi. Ah ouais Bon oh, attends, je monte. Bah, vas-y, euh, non mais je te laisse. Vas-y, monte. Non, non, non. Ah oui, je suis gentil, tu vois. <rire> Ouah <rire> Pourquoi il m'a pas suivi Je comprends pas les gens qui fight pas. <rire> c'est sais, genre, j'ai un problème avec les gens qui fight pas. Voilà. Ah, let's let's go, go, go. go Let's go Let's go Let's ah, go C'est le dernier. Ah, d'accord. Il est maintenant temps de vous présenter une game de AOT comme... Non, se... non, non, on va changer la phrase. T'sais, je perds parfois, Blood. Je suis désolé. C'est... Ça part comme ça, c'est... ça ira à la fin ces cadeaux